Comment jouer le décassant sur Shadowlands ce, ce truc qui, souvent, en HPS, est largement devant ton healer. Et tu te demandes un peu comment comment il est capable de se... Il y est autant. Comment le jouer optimalement Comment réussir à faire des 15, 16, 17, 18 en donjon mythique et pas se faire en one shot Comment raid en décassant Enfin, grosso modo, comment jouer le décassant On a Quicos pour y répondre. Bienvenue à toi, Quikos. Et Salut tout le monde Yo, yo, yo Alors, déjà, j'aime bien commencer par une petite partie. Voici euh, bon, pas forcément la plus sexy, même si, au final, on l'attendait haut. Oh, euh, Qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du DK sur Shadowlands euh, Alors, dk sans. C'est dk sans, pardon. le, ouais, ouais. le, le, le dk sans ne sera pas le meilleur. Euh, mais il a quand même sa place, parce qu'il a, il a des points forts qui sont qui se, peuvent se mettre en avant. Et euh, une fois maîtrisé, eh bien, euh, il aura euh, vraiment sa place. Dans un roster ou même en mythique. Il faut juste bien comprendre la place, euh, la, la classe. Comprendre les mécaniques. Et euh, il aura sa place. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir un décassant dans ton groupe de raid déjà, par exemple En décassant, on a une grosse survie. Un gros HPS. qui, peut, euh, enfin, qui permet en fait au décassant d'être quasiment euh, indépendant de ses healers. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va pouvoir se gérer tout seul. Et les healers pourront se focaliser sur le reste. Et puis, il a un CD de raid qui peut être très utile aussi dans une rota euh, CD qui s'appelle la zone anti-magie. Ça fait vraiment la différence. Enfin, ça fait vraiment partie des rotations euh, CD de healer. Donc, euh, dans un fight de raid, ben, c'est très fort. Et même en mythique plus, euh, ça peut être très utile. Euh, ouais, mais c'est surtout la partie euh, indépendante euh, qui peut... Euh, Enfin, qui fait la différence, en fait. Comparé et, puis, à... euh, et et le mass grab, du coup Et le mass grab en mythique plus pour setup un pool correctement, ouais. euh, même, même sur certains fights en raid, non, au final genre. Euh... Euh, sur euh, sur Altimore, ouais, ça peut aider. Euh, de de mass grab sur les deux nounours qui seront contrôlés à la base et qu'il faudra tuer en un temps imparti. On pack tout, on peut cliff sur le boss, on tue les nounours, et puis c'est réglé, quoi. Et boum, et ça, en DPS également, au kiff hein. Et ouais, ça, ça marche. <rire> donc pour toi, au euh, final, sur, sur, euh, sur Natria, on peut jouer un Tank, euh, ça passe bien, et dès que tu vas te dire, tu vas pouvoir un peu même soulager tes healers en étant un peu autonome. quoi. Euh, oui, alors au début de l'extension, c'était un peu différent parce qu'on manquait de stade, de stade primaire, ouais. donc le Tank était très très fragile. Mais à l'heure actuelle, sur la plupart des fights, en tout cas, il peut se gérer quasiment tout seul avec un high level assez correct. Ça marche. Et, et côté mythique plus du coup Là c'est euh, peut-être euh, un peu plus compliqué Bah mythique plus en fait en très basse clé, le, le décaton qui est très simple à gérer parce que ben, du coup il se gère tout seul, il n'y a pas de gros dégâts directs, donc ça, ça se fait. Mais plus on monte en clé, et plus on va avoir besoin de communiquer avec son healer et de maîtriser sa classe. C'est-à-dire de demander un CD externe à son healer pour absorber des dégâts à un moment donné... Avec ses DPS aussi, si jamais il y a un besoin de kite, ben le, le Deca Tank c'est un camion, donc euh, ils ne se déplace pas aussi facilement que ça. Euh, si vous êtes à poil de runes, il faut vraiment communiquer avec le groupe. Alors, c'est pas indispensable, si vous avez des joueurs euh, autonomes et qui voient que vous êtes en galère, ben, ils vont réagir directement. Mais jouer avec un ce c'est pas forcément évident. Et ça sera à vous de faire le taf sur la communication. En grande partie en tout. Cas. Mais le DKTank a, a quand même sa place en midi+. Plus. Il y a des DKTANC qui font d'A plus 20 et qui s'en sortent très bien. Mais c'est pas, pas le meilleur. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'il est très fragile et qu'il faut être très attentif à ce qui se passe. Ouais, t as, t as cette notion où il faut réussir à. Pour soigner les dégâts, il faut réussir à les tanker, quoi. C'est ça. Et ça euh... de la connaissance, etc. Mais ça vient avec l'expérience. Ok, donc de toute façon pour toi, genre là on peut, tu peux euh, jouer un DK tank et réussir à quand même faire des clés qui sont super correctes et au final, euh, bon, c'est tu tireras peut-être un peu moins loin qu'un DH qui peut peut-être plus tanker sur le coup et plus kite mais grosso modo c'est quand même pas quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir progresser euh, en BT plus, juste c'est un peu moins méta quoi, un peu moins... Bah c'est moins méta mais tu peux quand même aller très haut en DK il faut juste s'adapter à la compo qu'on a autour de nous il mmh. faut quand même aussi une compo adaptée, c'est-à-dire que, par exemple, euh, le que en Mythique Plus a très peu d'aggro. Euh, même s'il a beaucoup de dégâts de zone, il génère pas suffisamment de dégâts pour garder l'agro sur un mâche-feu, par exemple, ou euh, sur, euh, sur un Hunter, peut-être. Donc, une ouais. détourne sera presque indispensable à ce niveau de clé, parce que sinon, vous allez avoir des DPS qui vont se faire one-shot. et euh, Ça peut être compliqué. Mais le que se joue en haut de clé sans souci. Ok ok ok. Et du coup ça fera pas un first world quoi. Ouais, ça va être compliqué tu vois, Ça va être pas si facile que ça. Yes ça marche. Et du coup on va voir un petit peu comment l'opti pour pour kiffer réussir à attaquer justement des 15 plus réussir à tanker efficacement en raid héroïque comme mythique. Et du coup on commence par les légendaires, si ça te va Allez. Alors, en légendaire, actuellement on a deux choix qui sont possibles. La majorité des gens jouent Super Strain. Donc, euh, c'est euh, l'application des trois maladies qui vont up votre DPS en zone comme en mono et qui vont permettre de générer de la puissance runique. Donc, euh, la puissance runique, c'est ce qu'il y a de plus important en décassant. Euh, ça, c'est valable en Aoe et en mono. Et sinon, il y a le Brinderer Might. Euh, en français, je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est euh, régénération de puissance runique par rapport... Euh, en gros, vous vous rendez 15% de puissance runique si vous voulez, si, si vous, vous healer plus de 10% de vos points de vie. Donc ça, dans une opti survie, c'est très très fort. C'est vraiment si vous n'êtes pas serein sur votre DK et que vous voulez partir sur une opti euh, full survie. Mais les deux sont très bien. Ok. Euh, euh, dans les, les gros contenus, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, est-ce que, enfin, euh, toi, est-ce que t'as un level à partir duquel tu sens que euh, t'as besoin davantage de survie, euh, et du coup t'as vraiment besoin du truc sur, euh, sur euh, Frappe de Mort, ou est-ce que, tu euh, généralement, tu, toi t'as pas trop senti ça et tu joues la peste quoi qu'il arrive Alors, euh, ça va beaucoup dépendre des donjons, des semaines de midi plus... Euh, sur certains boss de raid aussi, je pense que ça peut être utile. Mais disons ouais. qu'à mon niveau actuel, euh, je pense que c'est plus de l'optimisation de CD de communication que un manque de survie. Euh, disons que je ne suis pas encore euh, à des plus 20 où je dois passer full survie pour, pour pouvoir survivre en fait. Euh, donc je dirais que tant que vous montez pas très haut en clé, c'est-à-dire je dirais à euh, 18-19-20, vous pourrez rester sur ce légendaire qui est super string. Okay. Au-dessus, ça, ça peut se discuter. Mais euh, je pense que Super Strain reste quand même très viable, euh, à moins que vous visez très haut et que vous n'êtes pas serein sur votre classe. Et en raid, toi, tu joues euh, Super Strain euh, tous les jours tous les boss ou il euh, y a des petits. Il euh, y a des boss dans lesquels tu joues quand même l'autre euh, Moi je suis tout le temps en Super Strain. Mais par exemple, je me dis que sur euh, Franche Point notamment, euh, ouais. le, la régénération de, de puissance runique, ça serait pas déconnant. C'est celui que j'avais en tête justement, parce qu'en plus tu sais il n'y a qu'une cible, du coup forcément c'est un peu moins un, un peu moins impactant la régénération de la, la, la fièvre du déca givre en comparaison quoi, tu vois. C'est ça. Euh, après, euh, bah, surtout qu'en fait sur, euh, sur euh, Franche Point vous allez prendre des dégâts énormes en continu, et encore plus quand il passe sous les 30% de points de vie. Du coup si on peut placer deux frappes de mort à la suite gratuitement, on dit mais euh, je pense que c'est pas déconnant, quoi. Ah, Carrément, complètement d'accord avec toi. Et en termes de congrégation, du coup, là, l'endroit où tu vas, tu vas choisir de briller dans les cieux ou, euh, ou d'être un gentil vampire, il y a l'air d'avoir des choix, quand même, mine de rien, en décassant. Je te, je te laisse me dire un petit peu. Euh, en décassant, euh, la majorité des joueurs euh, sont 20 tirs, mais euh, surtout pour le mythique plus, parce que ben, ça ouais. permet de judge, dodge pardon, énormément de dégâts. Il y a un arbre de talent qui va faire que ça va combler tous les points faibles du décaissant. Euh, mais en raid, de base. La puissance unique aussi, Il y a la puissance runique aussi, Mais en raid, de manière générale, on va quand même plus choisir Kyrian. Euh, parce qu'en fait, vous savez, ce sorte de congrégation qui va faire qu'en mono, vous allez réduire les dégâts subis de 5% sur votre target. c'est ouais. toujours bon à prendre, surtout en décaissant. Manquer d'armure, euh, c'est pure mono, et vous avez cette fiole qui vous rend de la vie, et vous enlevez des debuffs. Donc dans le raid, il y a quand même pas mal de débuffs de saignement, de maladie, etc. Ben, avec cette fiole là, vous pourrez les enlever. C'est clairement pas déconnant. Vous. Euh... Ouais d'accord, ouais, c'est vrai que t'as des trucs que tu peux retirer avec la fiole, même dans le raid, et, et du coup bah, c'est strong, c'est phare. Ben, et... Même en mythique plus, hein, c'est-à-dire qu'en mythique plus, ouais, ben, par exemple, euh... Là, cette semaine c'est le meilleur exemple, c'est-à-dire que c'est la semaine nécrotique, affix euh... anti-déca, hein, on va pas se cacher, ben ouais. vous pouvez en fait monter à 30 stacks, utiliser cette fiole toutes les 3 minutes, vous déstack et puis rester dans le pack en fait, ça c'est très très fort. Euh, carrément, le, ouais, ouais. le seul souci c'est que ça c'est en mono, ça peut se spread sur plusieurs targets mais ça reste RNG. Ouais, ouais, carrément. Ouais, euh, même si prévoir, ça met quand même, même des bandes dégâts gamins de rien hein, ce truc. Hein. Là je ouais, vois ça met 8, quasi 200 de dégâts d'arcane, hein. c'est ouais, beaucoup. Hein. C'est bon à prendre, ouais. Ne serait-ce que pour le côté euh, génération d'agro et compagnie. quoi. Ben en, en mono, je trouve que le DK100 n'a pas trop de faiblesse au niveau de l'aggro. C'est plus en multi ou si t'as pas vraiment le temps de setup ton aggro, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que tu mets ta DND et que tu mets tes maladies, il faut quand même une ou deux secondes avant que tes DPS commencent à taper dedans, sinon tu vas avoir de la perte d'aggro. Ouais, car... Ça, ouais, ça c'est ouais, à toi aussi de dire. communiquer avec tes DPS, ou alors si tu as une, une détourne de rogue ou à la limite de hunt, t'es mm. tranquille. Mais euh, si t'as pas ça, il faut, faut être vigilant, quoi. Ouf, il faut qu'il brûle pas en OED dès la première seconde, quoi. C'est ça, parce que moi, je joue avec des singes, et c'est pas toujours simple, mais euh, une bonne communication, et ça sera tout. Ouais, dans l'oreillette, on me dit pas ouf. Euh, ouais, <rire> <c 'est... rire> ouais, bah ouais. Euh, Palrette, euh, war Wararm, enfin, voilà, quoi. Quand ouais, ouais burst instantané qui peut être vénère, il y a de la perte d'agro, quoi. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Et du coup, en termes de... Intermédiaire, même les, les mêmes liens d'âme, si, si par exemple on part Kyrian comme tu es toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu vas jouer déjà en, en priorité entre, entre, les trois, entre les trois déjà Alors trois quarts du temps on sera en Pélagos, enfin même 3,9 quarts euh, du temps <rire> tu, tu, tu joues en Pélagos euh, parce que tu as un arbre de talent qui, qui est multiple et tu peux l'adapter euh, vraiment euh, selon euh, ce que tu as envie de faire. Euh, en Mythique Plus, on va plutôt partir là-dessus. Il y a ce conduit-là qui, qui donne de la puissance runique quand tu fais une interruption. Ça c'est vraiment très cool. Et en raid, on va plutôt partir sur ce côté-là pour optimiser les dégâts. Euh, faire un peu plus. taper un peu plus fort. En raid on a quand même besoin de DPS même si on est tank. Ouais. Et puis il y a des conduits. Euh, Intermédiaires qui permettent de donner de la survie ce qui est bien par contre avec le tank c'est que sur les conduits on a, on a vraiment beaucoup de choix qui s'adaptent différentes situations mais aussi à ce que vous aimez jouer et comment vous aimez le jouer moi par exemple là j'ai pris ces ces conduits là par exemple vous pouvez très facilement prendre celui ci qui sera utile en raid qui augmente la durée de la mz l'absorption de dégâts ouais. et, euh, il y a aussi le conduit qui est là qui réduit le cd de votre euh, gros cd défensif donc ça peut être très utile mais ça c'est à vous de voir ce que vous aimez le plus donc même toi quand tu regardes un petit peu les, les différents cas et ce qu'ils mettent tu trouves il y a, y a un peu de tout au final tu regardes les le... euh, non non la majorité des gens jouent comme moi là je suis d'accord ok mais il euh, y a quand même des petites nuances c'est à dire que des fois certains vont préférer prendre celui-ci euh, qui euh, en fait fait que dès que vous utilisez un rune tap, mm -hmm. euh, c'est-à-dire ce spell qui euh, donne 4 secondes de, de réduction de dégâts de 20%, mm -hmm. bah ça heal en même temps des membres de votre groupe, de votre raid, de 2,8% là pour euh, conduit 200 high level. Okay. Mais c'est vraiment des changements mineurs. pour ça que d'après moi, on peut vraiment euh, faire comme on a envie de faire. Peut... Si on a envie d'aider le groupe un petit peu plus, on va peut-être partir sur ça. Si on veut faire un peu plus de dégâts, on va augmenter euh... avec le conduit du coup, qui permet d'augmenter les dégâts de votre frappe au cœur, générer un peu plus d'agro. Il y a ce conduit-là qui augmente la durée de la lame runique dansante. Ouais. Très, gros, très gros conduit quand même. Il y a vraiment plein de choix et c'est à vous d'adapter selon ce que vous aimez faire. Mais ça, ça restera quand même les conduits les plus utilisés. C'est la, la valeur sûre, discret. quoi. Ouais, ça marche. Okay, euh, okay, okay. Sinon, pour te répondre encore, cas exceptionnel, on va utiliser Cleia. Mm -hmm. euh, en particulier sur cette semaine, donc, qui est tyrannique, nécrotique, galvanisée. Donc, c'est quand même une semaine très difficile en Décatanque. Euh, donc, on préserve, en fait, l'effet de la fiole. Et on peut le cumuler avec... Cette partie de l'arbre de talent qui va faire qu'en fait, au moment où vous utilisez cette fiole, pendant 8 secondes, vous êtes immune au nécrotique et à presque tous les effets néfastes que vous pouvez rencontrer. Ouais, ce qui est très ouais, fort, est... surtout pour toi en déca, en déca où tu es un peu obligé de face tank, euh, ça te laisse 8 secondes pour souffler euh, sur ta fixe, quoi C'est ça, exactement. Donc c'est le souffle au père, c'est vraiment le truc qui vous sauve en décaissant euh, sur cette semaine. Après, c'est pas obligatoire de jouer avec ça, hein. mais euh, c'est une sécurité en plus, et moi je l'utilise euh, sans cracher dessus. Hein. Carrément, bah en vrai, euh, ouais, c'est limite, euh, limite indispensable si tu veux jouer cette semaine en Mythic+, quoi, je trouve. Enfin, ouais, ça, ça fait tellement un diff, quoi. Ah ouais, c'est vraiment une grosse aide, et même pour votre healer, ça va le rassurer, quoi. Mm -mm. C'est très cool. Mais sinon, ça sera quand même toujours Pelagos. Euh. Majoritairement. Ok. Pélagos, euh, qui en plus, du coup, t'as le petit buff de maîtrise quand tu fais ton pouvoir de congrégation, etc. Aussi. Ouais, c'est si une petite aide ça, en plus, ça vous ah. donne un shield quand vous vous healer, donc C'est okay. pas déconnant, mais voilà. On prend pas pour ça, quoi. Oui, yeah, ça marche. Ça marche, ça marche. Et du coup, en termes de itemisation, qu'est-ce que tu vas chercher, comme euh, déjà comme stats Quelles sont les stats à chercher pour tanker sa maman alors, en Décatank, c'est At-Poly, ou poly at. euh, Les deux vont très bien. Euh, okay. bah, la hâte qui va augmenter votre régénération de runes plus rapidement. Ouais. Et euh, la Poly bah, qui va réduire les dégâts subis. Et euh, le healing que vous allez faire va être augmenté. Donc, c'est vraiment les B-Stats et c'est tout ce qu'on veut en décatant. cherche rien d'autre. T'as des montants un peu en tête de te dire... À partir de tel montant, il vaut mieux partir poli, à partir de tel montant, euh, si, si t'as le choix, hein, parce que e le j'imagine, prime toujours, euh, mais si tu devais te dire « Ah ok, là, je suis déjà à 15%, 20% de poli ou, ou 20% de hâte », c'est quoi, grosso modo, une grandeur que tu, tu dirais si t'avais vraiment le choix, tu vois. Alors, euh, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dès que vous avez une pièce, en fait, qui a, on va dire, 10 ou 15 d'level level en plus que ce que vous avez actuellement, vous allez l'équiper d'office pour les stades primaires. Donc la force, l'endurance, l'armure. Le tank c'est le tank qui a le moins d'armure. Forcément, tout ce qui est stade primaire, on ne va pas cracher. Euh, sinon, pour te répondre par rapport au cap, on le il n'y en a pas vraiment. C'est un peu comme vous, vous le sentez. Euh, C'est-à-dire que moi, il bah, y a encore deux jours, j'avais 20% de hâte et 20% de poli. Mais, euh, dans certaines situations, j'avais tendance à me dire « Ah putain, là, je manque un peu de hâte, j'ai besoin de runes et j'en ai pas. » Donc ça, c'est à vous d'ajuster en fonction de ce qui vous convient le mieux. Euh, mais je dirais que le minimum de hâte à avoir, c'est quand même, allez, on va dire, entre 17 et 19%. Avec, euh, allez, on va dire, 13-14% de polyvalence. Mais plus vous pouvez monter les deux, mieux ce sera. quoi okay. euh, c'est à vous d'ajuster selon vos feelings. Mais la hâte euh, est quand même très importante. Quoi. Parce que si vous êtes full poly mais que vous avez pas de hâte, ça va poser un problème à un moment donné quand même. Ouais, ouais, si on va pouvoir régler de la même façon. Ouais, ouais carrément. De la même façon que si t'as vraiment pas de poly, il y a un moment où si tu fais du gros contenu, tu vas sentir, tu vas te prendre des baffes et t'avais besoin de ces 10% de dégâts en moins euh, passifs en fait de la poly. Ouais. Ça marche. Ça. Et du coup, en termes de trinkets, les, les gros trinkets que tu as envie d'avoir, ce soit des euh... bons bisous Alors, en trinket euh, pareil, ça, ça va dépendre de votre euh, aisance à jouer l'aspect. Ouais. Mais de manière générale, on va quand même jouer celui-ci, qui est le trinket de Kaelthas en raid, qui vous offre un cheat death en plus. Donc, ça en décatant, bah, on ne crache pas dessus, hein, vu qu'on prend des gros, des gros dégâts en constant. Donc ça peut corriger une erreur si jamais vous en faites une. Euh, sinon, il y a ce trinket-là qui inflige des dégâts en zone ou en mono et qui vous donne une absorption. Et C'est le trinket de, de l'autre côté, donc le donjon, qui vient de Akar, donc le premier boss. Euh, donc ça, c'est vraiment deux trinkets qui sont full survie, un peu d'épaisse mais qui sont vraiment très forts en décassant. Donc euh, ouais. tu recommandes de, de les prendre, dans la, de, de l'obtenir dans la cache en 226 Idéalement oui, mais c'est du détail, c'est-à-dire que si, même si vous l'avez en 207 au lieu de 226, vous allez le prendre parce qu'ils sont vraiment trop forts. Quoi. Ouais, ça marche, donc ouais. deux gros trinkets pour t'ajouter beaucoup de survie et également un petit peu de dégâts. C'est ça. On va dire que les trinkets, c'est le seul item en guillemets où vous pouvez vous Permettre d'avoir un high level un peu plus bas, parce que mm. même si vous perdez un peu de force, vous gagnez beaucoup en survie derrière. Carrément, euh, carrément, Après, il y a d'autres trinkets qui peuvent être utilisés. Celui-ci qui est très fort, donc c'est celui qui vient de... des généraux euh, de pierre, euh, donc le 9ème boss du raid, euh, qui vous donne de la polyvalence et qui se cumule si jamais il y a d'autres joueurs dans votre mm. groupe ou dans votre raid qui l'ont. Euh, même flat, c'est très fort. Hein. Regardez, là j'ai 17% de polyvalence. L'équipe je passe à 20% direct, ah, c'est énorme en vrai hein. donc euh, c'est très très fort, c'est beaucoup, hein. ouais. Oh, D'autant plus que en plus de te buffer, toi ça a buffé tes potes aussi parce qu'ils vont eux-mêmes bénéficier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, ah, euh... oui, bah clairement, c'est un trinket est... qui est vraiment très très fort, euh, ouais, c'est insane. Hein. Euh, et sinon, après, bah c'est à vous de voir, justement, vous pouvez partir sur un trinket sur lui, donc toi euh, la... le trinket de KT, donc le boss du raid soit celui-ci, l'écaille et vous pouvez prendre un deuxième trinket qui va vous aider un peu à DPS donc il y a celui-ci euh, qui n'est pas inutilisable et qui fait des dégâts et qui va vous heal un peu pourquoi pas, moi je le teste de temps en temps je ne trouve pas qu'il soit si dégueulasse que ça okay. et euh, je teste aussi celui-ci actuellement euh, donc qui va faire que en fait, ça fait des dégâts flats et qui va aussi faire que vos prochaines attaques vont être un peu augmentées en termes de dégâts donc euh, ça, c'est à vous d'essayer de, euh, de voir ce qui vous convient le mieux. Ouais, pense, voir y a aussi pas si es de à l'aise, niveau survie, etc. Euh, et savoir si tu veux partir un peu plus d'EPS. C'est ça. Et il y a celui-ci aussi qui est très très fort en dégâts 100, Mais plutôt en mythique plus, parce que j'ai l'impression qu'il proc sur euh, le nombre de dégâts que vous allez faire à la seconde. Donc, bah si vous êtes dans un pack de 5, il va proc très souvent. Et en fait, ce trinket là vous donne 270 de hâte. Euh, quand vous êtes dans une zone qui proc au sol. D'accord. C'est une scène pour le DPS, aussi hâte, pour attends. la survie, ouais, parce vrai. que ça vous donne des runes, ouais. pourquoi pas. Carrément, Carrément euh, Encore un dernier détail aussi pour euh, les items, ouais. euh, les runes sur les armes. Ah Donc oui, euh, t'as raison, très très bonne, très bonne remarque. Ouais, ouais. Euh, trois quarts des gens, pour être poly polyvalent, vous jouez euh, le... la rune du croisé des ouais. choux, mmh. c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Ouais. Mais par exemple, euh, si vous voulez partir sur nos petits euh, full survie aussi, bah, vous pouvez partir avec la rune d'hystérie qui vous donne un cap euh, de puissance runique de 20 en plus. Enfin, vous avez 20 de puissance runique en plus sur le, votre cap. Donc euh, cumuler par exemple avec l'autre légendaire dont je vous ai parlé avant qui vous rend de la puissance runique. Ça peut ouais. être très très fort. Mais c'est vraiment au petit full survie. Là. Et, et le vent tir. Tu mets tout puissance tout. Euh... C'est ça. Ouais. Tu, tu cumules tout. Euh, tu deviens un titan. Euh, c'est une série. Ah ouais, tu meurs pas. Hein. Tu un HPS de brut. Hein. Ok. C'est ça. Ouais, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, euh, tu n'as as pas qu'un choix. Euh, tu peux également choisir. Ah, ok, ça marche. C'est un truc qui, toi, t'arrives de changer de temps en temps ou grosso modo, tu restes sur la même, toi euh, Ben, moi, là, en ce moment, je suis tout le temps sur euh, Croiser des chelus. Euh, ouais. Mais au début d'extension, je jouais l'hôte légendaire, euh, donc qui rend de la puissance runique avec ouais. cette rune là. C'est ouais, vraiment cool de pouvoir euh, se healer en non-stop, et j'en avais besoin quoi. Perso, je, je avis, sentais propre, ce besoin en tout cas. il <rire> ouais, y a même, euh, grosso modo, le temps de s'habituer au contenu, euh, à qu'est-ce qui fait des dégâts quand. Euh, tu sais, tu as, as toujours cette phase où, où, où ah, on a besoin d'apprendre, qu'est-ce qui fait mal, et sur quel moment il faut claquer les CD, à quel moment je vais survivre ou pas, et, euh, et du ça. coup ça peut aider quoi. Ouais, carrément, carrément. Et du je coup, coup découvrir. en découvrir. En, en talent, du coup. Si tu veux tanker euh, par exemple, du raid, hein, tu vas tu plutôt partir, enfin, donc plutôt des boss monocibles qui peuvent faire des gros dégâts instantanés. Euh, on peut, voilà, vas-y, euh, fais résumer raid. Hein. Euh, qu'est-ce que tu vas favoriser comme talent et pourquoi alors en raid, moi je vais partir euh, quasiment que sur ça. D'accord. Euh, euh, Blood Drinker, ben, c'est des heals, mais aussi euh, un peu offensif parce qu'il va faire quelques dégâts. Euh, ça, on prend tout le temps, en mythique plus ou en raid. Sur cette ligne-là, vous avez le choix. Euh, les trois sont très bien, pareil, c'est une question de préférence. Est-ce que vous voulez avoir deux runes gratuites Est-ce que vous voulez vous heal un peu Ou est-ce que vous voulez augmenter votre pool de HP vous il encore plus derrière donc ça c'est une question de choix euh, selon vos préférences moi je joue à la rune parce que j'aime bien avoir euh, ce côté sécurité en plus qui, qui me permet d'utiliser un peu plus mes runes euh, sur cette ligne là on va toujours prendre la volonté de la nécropolis sauf cas exceptionnel on, on peut prendre euh, l'AMS augmenté euh, par exemple sur euh, Ximox donc le mm. Euh, l'artificier du, du raid. Euh, je le déconseille, mais si euh, dans votre raid, il n'y a personne qui peut vraiment soak en non-stop, bah, vous pouvez le prendre. C'est ton cas, non euh, tu, tu, dans, dans, dans le groupe de raid, tu es obligé de le prendre à l'heure actuelle. Ah, exactement. Donc moi, en groupe de raid, il faut savoir qu'on est que deux dégâts et qu'on est les deux, hein, s'occuper à soak en non-stop euh, des, des pièges sur le boss. Mm -hmm. Mais en dégâts sans, si vous pouvez ne pas le prendre, ne le prenez pas. Parce qu'en fait... Euh, Okay, vous allez absorber énormément de dégâts magiques mais vous pourrez pas l'utiliser au moment où vous voudrez l'utiliser c'est à dire que moi là je l'utilise sur les pièges mais au moment où je dois m'écarter du boss bah j'aurais peut-être besoin de la MS et je pourrais pas l'utiliser je prends de gros dégâts mmh. et en plus de ça bah, les dégâts que je prends c'est des dégâts purs ouais, euh, ce sûr. talent en fait diminue les dégâts que vous prenez mmh, dans la tronche mmh. ça vous offre en, en fait un peu comme un shield death en continu ouais. que vous n'aurez pas Ouais. que Vous avez intérêt de ne pas faire d'erreur de gameplay quoi. C'est vraiment fort comme talent hein, pour le coup. Hein. Il... Ah oui, c'est vraiment très fort. C'est hein. ouais. très très fort. Euh, ensuite, sur cette ligne-là, euh, pareil, il y a deux choix possibles, enfin en majorité. Il y a le, la marche spectrale du coup qui augmente votre euh, vitesse de déplacement. Ça en décatant tant prend. <rire> Clairement on prend. Et ça, ça absorbe un peu euh, des dégâts magiques. Et ensuite, vous avez euh, la poigne de la mort, en français, il me semble, euh, qui va faire... Ça, c'est plus plus mais ah, euh, ouais. ça peut être utile. c'est Ça ralentit les adds qui seront dans votre euh, mort et décomposition de 90%. Peut-être sur des boss comme Tash pour réduire les phoenix ou ce genre de trucs ça peut être pas mal. C'est ça, pour euh, mm -hmm. kiter les phoenix, pour qu'ils restent très loin. Vous faites un grip à l'extérieur du raid, vous mettez une chaîne de glace pour qu'ils soient snare. Et puis vous pouvez rajouter votre mort et décomposition par-dessus pour les ralentir encore plus. Et ils n'ont pas le droit de jouer les petits phoenix, ça être. Ah bah non, on leur laisse pas de place. Hein. <rire> euh, du coup, sur l'avant-dernière ligne, pareil, deux choix qui s'offrent à vous. Euh, Bloodworms, moi c'est celui que j'utilise. Mais ça sera plus dans une optique de DPS. Taper. C'est-à-dire, ouais, ouais. ça, ça va vous heal, mais ça, ça vous heal quand même beaucoup moins que si vous utilisez vos races. quoi. Euh, donc ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de comment vous vous sentez avec l'aspect, comment vous voyez que vos healers gèrent les différents combats. Mm -mm. Parce que si par exemple, il y a des combats où vos healers galèrent un peu, ben vous allez peut-être préférer vos races pour euh, leur offrir euh, une marge d'erreur, on dit et puis être plus indépendant. Donc ça, c'est vous de voir. Ouais, donc au final, généralement, euh, quand je, moi, si je me trompe, mais l'idée, c'est de te dire je vais prendre un max de dégâts, Tank, ça ne pénalise pas le fait que je meure. En gros, euh, le but, euh, si tu sais que t'es bien, euh, autant perdre un petit peu en survie pour avoir un peu plus de dégâts à partir du moment où, dans tous les cas, euh, bah, tu sais que tu vas pas mourir. Quoi. Ah, c'est ça, clairement. Ouais. Euh, puis ça demande aussi une certaine aisance avec la classe, c'est-à-dire que mmh. les verts vont vous heal beaucoup moins que si vous jouez avec vos races qui augmentent votre healing quasiment non-stop. Ça, ça C'est à vous de voir, mais il faut jamais mettre la survie au détriment de DPS. Quoi. Enfin, non, le DPS au détriment de la survie, pardon. Enfin, ouais, on se comprend, mais oui, il faut vivre. De là pour à la place. Place. mais ouais, bien sûr. On ouais, est là pour tanker. Bien et en va. dernière ligne, euh... moi je joue avec euh, la soif de sang, il me que c'est ça en français, qui réduit euh, le, le, le cooldown de votre sang vampirique euh, dès que vous utilisez de la puissance runique. Donc, ça. Hyper fort, c'est vraiment, très, ça lisse les dégâts, ouais. c'est insane. Euh, quasiment toutes les minutes 20-30, vous récupérez votre sang empirique, Donc, très mm -hmm. très fort. Euh, Purgatoire peut être une solution. Je pense que en... sur un buzz de raid, je vais pas hésiter à l'utiliser, c'est-à-dire franche-point. <rire> qui vous offre <rire> ouais, ben, une chance de mourir en plus, en guillemets. Ouais, c'est un shit death en plus, euh, un la mort. quoi ouais. ben, En plus, moi, ça m'en ferait 3 parce que je suis mécagnome. Ça c'est un petit détail aussi, c'est pour ça que j'ai choisi cette race d'ailleurs, je vais vous en parler, c'est-à-dire que le en fait gnome vous offre en guillemets, un cheat death en plus. Ah ouais, t'as le bonus que quand tu passes en dessous de x%, ça te ressoigne, hein, c'est ça C'est ça, dès que tu passes ouais. sous 15% de points de vie. Bon ça proc un peu tôt et des fois un peu n'importe comment j'ai l'impression, mais euh... pareil on prend, des ah ouais, cas on prend. Ouais donc purgatoire si t'es pas sûr euh, T'es pas encore sûr du fight T'es pas sûr de mourir et t'as besoin d'un petit temps d'adapte ou, euh, ou alors simplement le boss fait trop mal Comme franchement en euh, mythique euh, Et sinon Sinon tu prends euh, Red Trial euh, parce que Dans tous les cas c'est ce qui va t'apporter Grosso modo plus de survie C'est juste que voilà si t'es pas sûr de toi Dans Pichy death en plus c'est pas, pas plus mal C'est ça parce que ça, ça en fait, le purgatoire vous a, va vous offrir le, le cheat death en plus. Mm -mm. Mais le, la soif de sang, là, va lisser tous les dégâts que vous ouais, allez prendre tout le long du combat. Donc, euh, c'est un choix à faire. Moi, je préfère quand même jouer avec euh, soif de sang actuellement. Parce que le purgatoire, c'est bien parce que ça vous sauve, mais ça marche qu'une fois, quoi. Mmh. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, avec ces talents-là, imaginons mmh. le, le monstre à ta droite, là, le, le chien, là, c'est. C'est franchement, c'est Hurlel, le... c'est un boss de raid mono-cible. Est... Mmh. Comment tu vas, si c'est à ton tour de tanker, évidemment, <rire> euh, si c'est à ton tour de tanker, comment tu vas te débrouiller, comment tu vas commencer ton setup, comment tu vas te mettre en combat avec euh, Bah Du coup, il va y avoir le pool 5, le pool 10, avec ouais. la préparation des DPS, etc. Euh, moi, quand j'engage le fight, j'utilise direct ma lame runique dansante. Euh, J'ai une macro avec la goule, hein. euh, je pose mes maladies, je fais une déchirure pour gagner en bouclier d'os, frappe au cœur, bouclier d'os, pose ma DND, puis ensuite euh, j'adapte euh, selon le fight. Quoi. Euh, sur Franchepoint, ce qui est bien, c'est l'autre le... drinker qui fait que il bah, y a des moments où vous devez vous écarter du boss, vous devez retourner vers le boss, mais il ne se passe rien d'autre. Donc vous pouvez simplement l'utiliser. C'est vraiment pratique. En même temps, ça vous heal un peu si jamais vous manquez de points de vie. Donc, euh, c'est vraiment cool. Euh, en début de fight, vous pouvez aussi appliquer du coup, votre sort de congrès. Mm. Comme ça, ça, vous, ça diminue les dégâts que vous allez subir. Pareil, le temps de setup Tu le mets en cooldown, le sort de congrès, ouais. non Tu mets direct Tu le mets en cooldown. Tu peux, ouais. peux l'utiliser vraiment tout le temps, toutes les minutes. Donc, c'est un CD très court. C'est utile. Ça fait des dégâts. Puis, mm -hmm. ça, ça réduit les dégâts que vous allez subir. Euh, ce qui est vraiment important en DK c'est de toujours, toujours maintenir entre on va dire, 6 et 9 stacks de boucliers d'os. D'accord. Okay. Euh, parce que c'est votre seule mitigation active, mmh. et vous devez avoir 100% d'uptime dessus. C'est très important. Voilà, voilà. Euh... Donc toi on peut les Après, voir par exemple euh... au milieu là, hein. euh, juste en haut là, je regardais. Ah, les boucliers d'os. Stacks, voilà. stacks de bouclier d'os, ouais, c'est ouais. bien sûr. Ça, c'est important à traquer. Hein. Les suivre en non-stop, c'est très important. Euh, voilà, ben, y a, du y a, coup, c'est. Euh... Ouais, il a, a pas vraiment de retard. Après, du coup, tu, tu poses un petit peu tout ce que tu as et. et euh... bon, ouais, tu ça. poses direct ta DND, même en mono, du coup. Euh, même en mono, ouais, c'est ouais. euh, ça, ça fait un peu de dégâts, ça vous heal si vous jouez avec la ponction. Euh, c'est pratique. Et imaginons. Euh... Imaginons, tu, as, tu sais que tu vas te prendre des, des gros dégâts qui arrivent. C'est quoi tes premiers réflexes, euh, tes premiers cooldowns que tu vas commencer à claquer pour te remonter ou pour mitiger C'est quoi les, les premiers trucs Alors, si c'est du dégât physique, euh, ouais. moi je vais activer mon sang. Enfin, si c'est du dégât physique, je sais que ça va être tankable, donc pas des dégâts insane. Moi, ça va être le sang vampirique direct. Ça augmente votre pool HP. Là, vous voyez, je gagne quasiment 20k en plus. Et du coup, ça va faire que derrière, bah, je me heal beaucoup plus aussi avec mes frappes de mort. Ça, c'est une insane. Par contre, si maintenant, vous savez que les dégâts qui arrivent euh, vont être vraiment énormes, c'est-à-dire, franche-point, quand il passe à 30% de points de vie, il a une genre rage ouais, elle est, elle Là, vous réfléchissez hein. pas, vous activez direct euh, la robustesse glaciale. Ça okay. va faire que vous allez prendre 30% de dégâts en moins. Ça, ouais. c'est vraiment, vraiment votre gros CD défensif, CD défensif en dégâts tank. Euh, si c'est du dégâts magique que vous allez prendre, AMS, direct. Ça, ça, ça vous donne une absorbe là, de 22k. C'est euh, beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas à négliger, c'est vraiment cool. Et euh, si c'est sur tout le raid, hop, AMZ, toutes les personnes qui sont dedans vont prendre des dégâts magiques en moins. Ça, euh, idéalement, à aligner avec les cooldowns du raid en fonction des, des, des, des healers, quoi, de ce qu'ils veulent claquer ou pas. C'est vrai que c'est un gros, gros CD de raid et pas personnel. Il hein, faut vraiment le voir comme ça aussi. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais. C est, c est, oui, c'est pas un CD qu'on utilise sur soi. Hein. C'est un CD qu'on utilise sur un groupe et à euh, des moments précis. On l'utilise pas en mode random. Euh, tiens, là, je mettrais bien Z. <rire> Allez, hop là <rire> Non, non, Faut peu. que ça soit vraiment utile à plusieurs personnes. Euh... Mm. Genre par exemple, même sur les prides en mythique, c'est ouais, ça... fort là-dessus. Ouais, c'est vraiment cool. Quoi. Carrément, carrément. Et donc là, ouais, grosso modo, on voit. Et si, imaginons, tu es un tank qui n'est pas actif, donc euh, c'est bah, c'est pas toi qui tank, euh, parce que t'as des stacks, c'est ton pote qui est en train de tourner un petit peu la rotation tanking en raid, euh, tu vas faire quoi du coup tu, tu, tu presses quoi C'est quoi, tu... euh... quoi tu... Alors, euh, du coup. Euh, si vous êtes off-tank à un moment donné, vous n'allez jamais perdre de, bouclier, de stack de bouclier d'or. Mais, il faut quand même les refresh. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, je suis à, 30, euh, à 3, mais j'ai 30 secondes dessus. Ouais. Donc si pendant 30 secondes, vous n'utilisez pas votre déchirure, bah, vous allez perdre vos stacks. Hein. Mm -mm -mm. Donc, euh, ça peut être problématique au moment où vous reprenez le boss. Quoi. Ça, il faut les maintenir, ouais. c'est sûr. Vous maintenez vos maladies, vous pouvez maintenir votre congrégation. Vous pouvez poser votre mort et décomposition en CD. Et puis, euh, bah, vous faites des dégâts. Hein. Vous pouvez utiliser votre euh, drain de sang, euh, rap au cœur. Euh, vous et pouvez euh, banquer bah, aussi votre puissance runique. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement au niveau de ta puissance runique. Ouais, tu te prépares déjà un pool pour quand tu vas, tu vas tanker idéalement Ou euh, tu, tu la dépenses Alors, euh, en, en raid comme en mythique plus. Enfin, en raid, disons que c'est un peu différent. C'est-à-dire que. En fait, vous savez quand vous allez devoir reprendre le boss. Ouais, bien sûr. Donc, euh, vous pouvez vous permettre de dépenser plus de puissance runique que nécessaire, en Parce que la frappe de mort fait quand même de gros dégâts en mono. Donc, c'est utile. Enfin, ça peut être utile de l'utiliser pour DPS. Mais par exemple, si vous savez que dans 5 secondes, ben, vous allez devoir reprendre le boss, soyez sûr d'avoir vos stacks de boucliers d'os qui sont prêts, d'avoir de la puissance runique de prête, pour les premiers dégâts comme ça vous il est directement faire attention à vos runes aussi c'est à dire que si vous êtes à zéro de puissance runique et en plus de ça vous avez zéro rune et vous avez pas vos stacks de boucliers d'os actifs au moment où vous allez reprendre le boss vous allez être en sueur ça se, ça se gère hein, mais vous n'allez pas être content quoi mmh, ça mmh, va pas mmh. vous plaire donc euh, vaut mieux prévoir ça et est, ce qui au c'est est cool, c'est que ça te permet de, de T'empoter CD, de pouvoir Te préparer, de pouvoir avoir déjà tes charges Qui sont là, de pouvoir avoir ta puissance unique Et quand tu reprends l'agro, bah t'es vraiment prêt Et au final tu prends pas si cher que ça quoi. Enfin, bah, tu, ça. tu prends cher mais je veux dire Tu, tu te remontes quoi C'est ça, c'est à dire qu'en fait au moment où vous reprenez le boss ben, C'est le moment où vous devenez God King ou HPS, donc là vous êtes Premier en général, enfin j'ai J'extrapole, hein, mais c'est presque ça. Mais à peine, en et, vrai. Hein. Hein. C'est un tel HPS, le décassant, ouais. c'est incroyable. Hein. Et vous serez indépendant. Ouais. Trois quarts du temps, vous serez indépendant, sauf euh, vraiment s'il y a un fail dans le raid, si vous, vous ratez un peu dans vos... dans vos rotations. Mais globalement, vous serez indépendant encore en dk C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait aussi qu'il a sa place en raid. Mmh, carrément. et cool. effectivement, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est cet aspect de t'es indépendant, et euh, c'est compliqué parce que ta vie yo c'est pour un de savoir s'y retrouver, mais au final, généralement, il vaut mieux euh, souffler et te dire « Ok, il va remonter sa vie, s'il a vraiment besoin, il va demander un CD, il va demander une sacrifice, il va demander une pain sup, il va demander un cocon, il va demander un truc, tu vois. » C'est ça. Euh, au moment où vous vous retrouvez sans rune, sans puissance runique, c'est le moment où il faut crier sur votre île de vous spammer <rire> ou de vous euh, okay. donner euh, un, un CD externe donc une pain sup d'un prêt disco euh, à la limite les ailes du, du holy priest une béné euh, une bénédiction de sacrifice euh, du hachepal, enfin tout ce qui peut réduire les dégâts c'est vrai. vraiment important et ça c'est à vous de déterminer le, le moment où vous en avez le plus besoin quoi. Ouais, ouais, je suis, suis d'accord avec toi, parce que du coup, c'est vraiment dur pour un healer de réussir à traquer ça, te dire « Ok, alors attends, là, il a plus de moyens de remonter sa puissance runique, il est bas en puissance runique, tu sais, tu regardes déjà toutes les barres de vie et machin, donc c'est vrai que c'est un petit peu alors, traite, Si ouais. jamais vous jouez avec un healer qui n'a pas l'habitude, ben vous devrez prendre les devants et call les CD def. Euh, sinon, le healer peut traquer votre puissance runique, Dès, qu en dessous, dès que vous êtes en dessous de 50 de puissance runique, là, il faut qu'il allume le bouton rouge. quoi. C'est le <rire> moment où il faut okay. vraiment aider votre décatant. Quoi. Ouais, ça marche. Ouais, donc tu peux également traquer un petit peu de puissance runique pour réussir à dire, ok, alors là, là il y a besoin de mettre de la prio dessus, je, peux, je vais arrêter de les DPS. C'est ça. Ça marche. Ça, Et ça. imaginons, du coup, on arrive sur euh, des packs de monstres, sur euh, du mythique ou plus, où... Euh, certaines situations de raid où il n'y a vraiment que du monstre, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Euh... Qu'est-ce que tu vas prendre Déjà en mythique plus, par exemple, en, en zone, en pur euh, tanking de masse de zone. Et pourquoi Alors, euh, on va prendre Heartbreaker, euh, euh, qui permet de, de générer 2 mmh, mmh, de mmh. puissance runique en plus parade touchée. donc C'est juste inside, si vous avez un pack de, 10, de 5, pardon, vous mettez une frappe au cœur, vous allez gagner euh, 10 de puissance runique en plus de ce qu'elle génère à la base très fort hémostasis toujours là euh, c'est à dire que dès que vous mettez euh, un Blood boil ça ben, vous gagnez un stack dès que vous êtes à 5 euh, la prochaine frappe de mort en fait va vous healer énormément c'est très très cool euh, là pareil c'est au choix en très très haute clé maintenant j'ai vu qu'il y a beaucoup de Dk qui jouent euh, full bul bulwark qui augmente votre pool hp euh, J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est pas déconnant. Moi, pareil, je préfère quand même jouer avec les runes gratuites. Mm. Ça permet de corriger certaines erreurs si besoin. Volonté Nécropolis, toujours là. <rire> euh, moi, en Mythique Plus, souvent, je joue avec euh, mm. Grip of the Dead, donc, qui ralentit les adds si jamais, à un moment donné, vous avez besoin de qualité euh, très très fort. Ouais, mais, mais mine de rien, même si ça réduit 90% initial, ça te permet vraiment de souffler quelques secondes, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre DND, tac, ils sont ralentis, vous créez de la distance. Oh. Si vous avez un hunter, vous lui demandez un binding shot, donc un tir de lien. Vous pouvez demander un vortex si vous avez un druide dans votre groupe, euh, un typhon. Enfin, il y, y a pas mal de choses qui sont utilisables, et qui sont très cool. Créer de la distance et puis vous reposez. Ça c'est très bien. Euh, en mythique plus on partira toujours sur vorace. par contre, parce qu'on a vraiment besoin de, de cette ponction que donne la frappe de mort et du healing que ça donne en plus. Euh, ça en mythique plus vous réfléchissez pas, vous partez là dessus direct. Et euh, sur cette ligne pareil ça sera soit purgatoire soit euh, soif de sang. Euh, Bonne Storm ça peut être bien en très basse clé... Euh, si vous arrivez à générer de la puissance runique euh, gratuitement et sans trop stresser. Euh, ouais, c'est là pour globalement, quelques ça dégâts, mais sinon tu vas jouer Ok, ça marche. C'est ça, ça va faire quelques dégâts, ça va vous heal aussi, mais c'est vraiment pas le meilleur. Dans un petit Jouer de dégâts à un niveau correct, on va dire. Yes carrément, et du coup imaginons que euh, le pack de monstres, enfin le pack de griffons là à, à gauche, ce soit un pack que tu veux engager en mythique plus, euh, mm -hmm. c'est quoi, Qu'est-ce que tu procèdes à quoi, dans quel ordre Alors euh, moi j'arrive, tac, pose la DND, DND j'active ma puissance, ma puissance euh, runique, enfin ma ah, lame la runique dansante, le ouais, ouais. j'applique les maladies, ouais. déchirure pour commencer à stacker, donc là vous voyez que je génère 6 mm -hmm. d'un coup grâce à la lame runique ouais. dansante, donc ouais, c'est ouais. très fort, et ensuite, on génère de l'agro avec la frappe au cœur. Et puis en plus, ça vous génère de la puissance unique Et ensuite, c'est à vous de, de, de placer les, les frappes de mort au bon moment. Vous pouvez aussi appliquer votre sort de congrès qui va éventuellement se spread, ce qui serait magnifique. Euh, mais ça, on ne peut pas prévoir, comme je le disais avant. Mm -hmm. En euh, open de pack, avant d'arriver aussi, vous pouvez utiliser cette petite rune là, qui va réduire les dégâts que vous allez subir. Pendant ouais, un ça sort, setup, attends. ça peut être très très cool. Ouais, tiens, bon. Donc, tac, je mets la rune. Là, je passe pas stack de bouclier d'os. C'est parti, je commence à stack. Je mets la maladie, DND, frappe au cœur. Là, j'ai 6 stacks. Merde, j'en perds un. Tac, je remets une déchirure pour réaugmenter les stacks de bouclier d'os. Mm -hmm. Là, vous voyez que j'ai 5 stacks d'hémostasis. Donc, au moment où je vais prendre des gros dégâts, je me mets une frappe de mort. Je vais remonter full life d'un seul coup. C'est vraiment fort. Euh, ensuite, euh, par rapport au cd def, ça, ça viendra avec euh, l'expérience en guillemets. C'est-à-dire que au début, c'est difficile de prévoir, si vous ne connaissez pas en tout cas, les dégâts que vous allez subir. Donc, euh, je préfère vous le dire, vous allez vous prendre des one-shots. Vous allez peut-être être, être frustré parce que ben, vous, vous allez vous dire, oh, putain, j'ai mal joué, enfin j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais il ne faut surtout pas rester sur cette frustration. Et la prochaine fois que vous allez revenir sur le pack, vous saurez quoi faire. Donc, euh, ouais, là, c'est un pack modéré. Allez, hop, j'active quand même mon sang vampirique pour euh, absorber des dégâts, euh, me healer plus, euh, augmenter mon pool HP. C'est très cool. Maintenant, si vous êtes en train de setup un énorme pool, tac, la, euh, la robustesse glaciale votre meilleur CD DEF. Vous pouvez le cumuler avec les autres, c'est-à-dire que vous pouvez activer la lame en même temps, le sang vampirique. Si vous voulez, vous pouvez tout utiliser d'un coup aussi, mais il ne faut pas que vous vous retrouviez à poil sur le prochain pack. Parce que le dk prend quand même des dégâts en constant, donc même si celui, il a quand même besoin de ses CD DEF, ça peut être très utile. L'autre chose importante en dk et c'est ce qui va faire la différence entre guillemets, entre un bon décassant et un décassant lambda, Il ouais. faut toujours prévoir le pack d'après. C'est-à-dire qu'au moment où vous finissez un pack, c'est un peu, euh, bah, il faut que vous ayez la puissance runique mm -hmm. en rab. Ouais. Comme ça, vous arrivez dans le pack, vous êtes un peu serein. Et avec mm -hmm. vos boucliers d'os. Il ouais. bon, y a des moments où vous ne pourrez pas, parce que votre île va avoir besoin de régène ou... Mm ou euh, il y a un raise à faire ou quoi que ce soit, ben, vous allez les perdre. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait. Ouais, si tu arrives à être déjà prêt pour le pool et, et, et pas taper cette phase compliquée des premières secondes où ben, t'as pas tes stacks et t'as pas de puissance chronique pour remonter, ouais, euh, ouais c'est gold. C ça, goldé, parce quoi, que les, ça, les enfin... trois premières secondes de, de votre setup, en fait, c'est les trois secondes les plus dures de votre vie en dégassant. Une fois que ouais. le pool est setup, vous serez. Bah, dans le danger hein, votre vie elle va faire ta ta ta ta ta, ta en non-stop mais vous aurez de la puissance runique des boucliers d'os et vous saurez vous gérer tout seul ok, c est, c est okay. Très cool. et du coup euh, en, en multi ta gestion des stacks de boucliers d'os c'est la même tu gères comment que ça euh, c'est la même pareil toujours vrai. entre okay. 6 et 9 euh, stacks idéalement Ok. en 100% d'homme time Vraiment, c'est très important, c'est votre seule mitigation active et vous en avez besoin. À chaque mêlée, vous allez en perdre. Donc, mm -hmm. Si vous êtes dans un pack de 5-4, ben, vous allez le perdre plus vite que si vous êtes sur un boss. Ouais. Mais ça se gère de la même manière. Quoi. Si vous voyez que vous perdez euh, 3-4 stacks d'un coup, ben, vous remettez euh, une déchirure et ça remonte tout seul. Il faut vraiment juste réussir à les maintenir. Euh, en plus de ça, ça vous donne de la puissance runique. Ça permet de vous faire gagner en survie, en healing. C'est vraiment indispensable. Ça marche. Et, et en termes de. Alors, je sais que la classe n'est pas trop faite pour ça. Euh, on va parler vite fait tout à l'heure. En termes de kiting, est-ce qu'il y a un moment auquel tu te dis. Euh, et, ou à quels sont du moins ces moments-là Où tu te dis euh, il va falloir. Je ne peux... Je peux pas face-tank. Je ne peux plus. Il faut que je prenne de la distance avec les monstres. Je vais les kite. Euh, donc, je vais poser ma DND et me barrer, en gros. Euh, mmh. C'est quoi ta politique à ce niveau-là, au niveau du DK, où tu face tank tout Enfin. Euh, Comment ça gère euh, le ouais. Jusqu'en 17, honnêtement, euh, j'ai pu quasiment tout face-tank. Sauf voilà. euh, cas exceptionnel, c'est-à-dire les, les premiers ad de théâtre de la souffrance, ça peut être compliqué parce qu'ils en rage mm -hmm. Si vous n'avez pas le groupe adapté, ça peut être compliqué. Euh, mais globalement, enfin moi en tout cas, jusqu'en 17, quasiment, euh, j'ai pu tout face-tank. À partir de 18, il y a un gap. Euh, les dégâts qu'on qu prend euh, sont vraiment énormes et vous pouvez vous prendre un one shot, euh, ça m'est arrivé, donc à ce moment là ben il faut vraiment kiter, euh, vous mettez la dnd puis vous kitez comme vous pouvez quoi, vous demandez à votre groupe de vous aider en mettant des contrôles, il enfin, faut vraiment du repos, après en général à ce moment là il euh, y a quand même le pack dad qui est quasiment mort donc il faut quelques contrôles, vous attendez que les derniers AD meurent et puis euh, vous reprenez votre donjon euh, tranquillement. Mais ah c'est oui, cas exceptionnel. Par exemple, euh, les ZAD de, de, de l'autre côté. Mm -hmm. Sur le premier pool, par exemple. Il y a les énormes qui rage Vous mm -mm -mm. ne pouvez pas les contrôler, etc. Donc eux, euh, vous allez les caïter du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que bah, vous essayez de créer de la distance vraiment comme vous pouvez. Mais euh, c'est pas forcément évident, mais il faut le faire. Sans si montrer ton dos, ça c'est important aussi. Ah oui, sans, sans montrer le dos. Si vous montrez votre dos, en des cas, vous êtes mort. <rire> Globalement tous en les tanks hein, Mais le DK encore plus Parce que c'est le, le tank avec le moins d'armure Faire très attention Vous faites du strafe en gros Vous essayez de faire attention à ce qui se passe Pas vous, vous prendre des mêlées gratuites euh, Très important carrément, carrément, carrément Et du coup en termes De, de synergie avec des healers Toi t'as as des healers de préférence des, des types de spé que tu préfères Jouer avec ou tu dis ça matche bien, ça, le toolkit correspond bien à mon décas. C'est hein. si à le choix. Alors moi, ce que, en fait, j'ai déjà la, comment dire, la, le groupe idéal en tête, euh, en guillemets. Euh, moi, dans mon groupe, j'aime bien avoir un boomy, euh, parce qu'il a du contrôle de masse, euh, donc avec euh, son vortex, <rire> il a les tréants. Alors ça, c'est, les tréants, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est à dire que, en fait, euh, bah, vous pouvez set up le pool. Donc c'est une plage euh, vous allez prendre des gros dégâts. Mais une fois que les tréants sont là, vous pourrez setup votre puissance unique, vos boucliers d'os tranquillement. Et taper sans vous soucier de votre point de vie. Donc ça, vraiment très fort. Puis derrière, quand les tréants meurent, ben vous récupérez l'agro et puis euh, votre pool est déjà setup en fait. Donc c'est un truc en moins euh, dont on se soucie. Euh, un rogue ou un hunt sera toujours bon à prendre pour la détourne. Comme je le disais, en multi, euh, l'aggro peut être un souci. Euh, troisième DPS, peu importe. Hein. De toute façon, ça matche avec tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses idéales, on va dire. Et pour le healer, euh, contrairement à ce que la méta actuelle voudrait, vous aurez moins envie de jouer avec un chaman. enfin Personnellement, en tout cas, j'aime pas forcément jouer avec un chaman heal. Parce qu'il n'a pas de CD en fait, externe mmh. qui vous permet de, de réduire les dégâts, dégâts que en fait, vous allez... C'est hein. ça. Ouais, bien sûr. Mmh. Euh, moi, ce que je préfère, c'est euh, Druidil. Druidil, c'est très fort parce qu'il vous donne la barque donc, qui réduit mmh. les dégâts que vous allez subir sur un certain temps. Il ouais. euh, y a des hôtes ouais. qui, qui tournent en non-stop ouais, sur ouais, vous. Ouais, ouais. Donc, euh, la plage de dégâts, vous ne pourrez pas forcément vous heal. Vous savez que vous serez maintenu par, par des hôtes. Mmh. C'est bon à prendre. Euh, pareil, il a du contrôle, donc euh, c'est cool. Euh, le le prêt de disco, vraiment, c'est insane avec un des C'est vraiment très fort. Parce qu'il a la peine sup. C'est un gros gros CD def. Mmh. Il y a la barrière qui permet de tanker plus, mais aussi de faire tanker votre groupe. Ça, c'est très très cool. Euh, le HPAL, vraiment très bien aussi. Bene de sacrifice, mmh. très très fort. Euh pas dessus il y a du vilain enfin c'est vraiment insane euh, et je crois que j'ai un peu près fait le tour enfin en ouais. tout cas des meilleurs healers <rire> après ça marche ça marche avec tous les hein, euh, ouais. pourrez ouais. jouer avec un airsham hein, c'est non c mais discret. effectivement tu as cet aspect où toi tu apportes le hps il, ce qui manque à ta classe guillemets mais un peu quand même, ça va être la mitigation parce que le déca, sa forme de tanking, c'est remonter sa vie, c'est pas réduire forcément trop les dégâts euh, du ça. coup si t'as un healer qui arrive à apporter ça sur les phases où t'en as besoin ouais forcément c'est vraiment bien quoi Oui, c'est vraiment. Bah, il vous le faut en fait sinon ben, parce qu'en fait moi je dis que jusqu'en 17 je face tank tout. mais c'est justement parce que j'ai aussi l'habitude de, de jouer avec un prêt de disco et on communique en vocal, donc je lui colle les CD dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Mm, okay. euh, donc ça euh, fait vraiment une grosse différence. Pareil avec les DPS, bon, on joue pas avec une compo optique mais on a quand même du contrôle, donc on peut les utiliser et il faut les utiliser. Oui, il y a ça aussi, il y, y a une partie un peu cachée au tanking qui est euh, simplement, euh, bah, du moins mythique plus, euh, le contrôle en fait, simplement, qu'on euh, peut faire sur les monstres. et.. Euh... Bah, pour pas qu'ils tapent, hein. tu disais avec les très grands par exemple, c'est un bon exemple, les serments, les machins, carrément. ouais. Et du coup, ça va être une petite partie. Euh, bon, je vois qu'il y a une interface qui est très travaillée, elle est particulièrement très travaillée, ton interface. <rire> tu, euh, tu, tu as quoi du coup ça, ça vient d'où euh, Tu peux en parler un petit peu Alors, euh, moi, tout, tout, tout vient de l'interface euh, d'un des meilleurs tanks World, c'est euh, Nao. C'est une interface qui est beaucoup utilisée. Euh, malheureusement il faut être sub pour, pour l'avoir. Mais euh, vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire que moi je l'ai prise parce que bah, je la trouve très belle. Mais euh, c'est pas à ça que ça doit servir, ça doit surtout être utile. Donc, vous pouvez très facilement trouver euh, des Wikora euh, qui vont traquer euh, les stacks de boucliers d'os, mostas, euh, le temps restant sur votre boule, euh, le temps de vos CD def. Points de vie. Enfin, euh, ça se trouve très facilement sans payer. Hein. Moi, c'était vraiment par pur esthétisme, mais aussi parce que je la trouve claire. Mais c'est pas vraiment pas indispensable. Euh, le truc qui est très important, bah, du coup, c'est de traquer vos stacks de boucliers d'os, comme je disais. Mm -hmm. euh, D'avoir des, des barres de points de vie qui sont très claires aussi et qui vont changer de couleur en fonction de l'agro. C'est Plater dire... ça, que hein, j'utilise. Ouais. Ouais, D'accord. Plater, ouais, ouais j'utilise Plater là, mais Aluvi va aussi le faire. Mmh. Euh, donc ça c'est un peu aussi une question de choix mais Plater offre quand même plus de possibilités ouais. euh, par exemple bon là il y en a pas mais par, sur des donjons il y a des casters mmh. eh bien, euh, bah, ça, en fonction de, de caster que c'est en fait la barre de points de vie a déjà une couleur différente mmh. on sait qu'on doit se méfier de certaines choses sur cette ad il faudra bien le kick il faudra bien le contrôler si besoin Fighter euh, permet ce genre de choses carrément, ouais je suis d'accord avec toi c'est d'autant plus important je pense enfin, c'est important pour tout le monde hein. mais pour un tank, d'avoir une bonne visualisation des barres de vie, de qui a l'agro et de quels sont les prix au target, les trucs à kick, les machins, hein. c'est vraiment ça au final le tanking et c'est pour ça que généralement, bah, Nao c'est vrai que c'est un bon exemple, on trouve des interfaces et des façons d'afficher à caméra particulièrement travaillées chez les tanks tu vois genre souvent par exemple les tanks on les voit également, ils ont la vue par dessus il mmh, si ouais, joue comme ça souvent ouais. Mmh. Ouais. après ça ça dépend des situations il enfin, y a beaucoup de donjons où je joue comme ça personnellement mais par exemple euh, profondeur sanguine hop direct hein. <rire> <rire> Genre... parce que sinon en fait vous allez en, en fps comme ça vous allez, vous allez devoir bouger est-ce des trucs vous allez pas voir les castes enfin, c'est un enfer sur terre mais oui euh, idéalement vous allez jouer quand même trois quarts du temps avec la, la caméra au-dessus de votre personnage pour avoir une, un visu global et puis de mieux choper les informations quoi. Carrément. Et euh, en termes de macro, t'as des trucs spécifiques euh, Moi en macro, en décassant, j'en ai pas beaucoup. Euh, j'ai.. Euh, non, j'ai celle-ci. Donc ça en fait c'est euh, pour la déchirure. Et ça va être lié euh, du coup au talent Blood Tap qui vous offre ouais. des runes en plus. Gros, dès que vous utilisez euh, votre déchirure, ben ça va automatiquement utiliser une rune. Mmh. Donc, en gros, euh, votre déchirure devient gratuite entre guillemets. Donc euh, moi, je l'aime bien, ça évite d'avoir un bind en plus et de, de devoir y penser. D'accord. Euh, C'est pas obligatoire, hein, mais mmh. moi j'ai choisi de faire ça comme ça. Ouais, ça marche. Et sinon, euh, j'ai. Euh cette macro-là, donc pareil, c'est pas indispensable, hein, mais c'est pour tout lancer au même moment. Ah, eh, eh, eh. Par exemple, en pool de raid, surtout, c'est très fort. Votre euh, lame runique dansante, mm -hmm. votre ghoul qui, euh, qui, qui s'invoque, et puis euh, la potion qui part en même temps. Quoi. Ça évite d'activer euh, trois bains différents au même mm -hmm. moment, donc euh, c'est très cool. En plus, c'est sur le même GCD, Parfait. Ouais carrément, du coup ça te permet d'aligner tes, euh, tes sorts qui sont off GCD justement entre eux et d'y aller plus rapidement hein. C'est ça, c'est de la micro-optique, maintenant si vous regardez les logs, bah, les trois sont alignés au lieu d'être décalés à 0.5 Et ça c'est plus joli, eh, tu vois, ça, ça c'est important, je <rire> suis d'accord avec toi, moi aussi ça me fait tout petit quand je regarde des logs et que je vois des trucs qui peuvent être alignés, je fais mais, mais pourquoi ils me <rire> font pas là, c'est pas beau <rire> Voilà. Après, ouais, bah, l'autre macro possible, ça c'est à vous de voir, c'est sur la mort et décomposition. Moi je j'utilise pas parce que j'aime bien la placer moi-même. Mm. Mais vous pouvez faire un add cursor en fait pour que vous voyez pas cette zone verte là mm -hmm, et que ça se place d'office euh, là où vous avez votre souris en fait. Moi je préfère jouer sans honnêtement. J'ai pas plus de macro que ça en décassant mm -hmm. De toute façon, au final, généralement, les, les personnes n'ont pas tant que ça, les macros, mais en fait, ça dépend. T'en as qui ont des trucs qui sortent un peu du futur ou, ou c'est bien, en fait, de voir déjà un petit peu l'idée. OK, je vais aligner tel, tel CD ensemble. Tu vois, genre, c'est mm. pas tellement la macro en elle-même que l'idée générale, tu vois, de, de dire « Ces CD-là, souvent, je vais les mettre ensemble pour telle raison. » Et c'est ça, également, oui. que ça permet de, de voir un petit peu les macros. Yes. carrément Carrément, bah Du coup, je pense qu'on a, on a fait un bon tour sur... Comment tanker avec le DK en euh, termes de légendaire, de pouvoir, de talent, etc. et quels sont les rotas euh, Est-ce que toi, tu as des trucs que tu vois, euh, par exemple, tu vois, que tu, tu aurais à conseiller à toi-même, ta version de toi qui, qui a qui, qui débutait la première semaine sur le DK à 100 par exemple, où, où, où tu dis, il y, y a des petits trucs, des petits trucs qui au final font l'indifférence et auxquels je, me, je pensais pas forcément ou que j'ai appris, euh, appris sur le terrain en le faisant Alors, euh, ben. Ça a un peu été dit, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de toujours essayer de banquer au maximum votre puissance runique, de ne pas utiliser vos runes n'importe comment. Vraiment pas être nu des deux, sinon ben, vous allez vite euh, avoir des soucis. Euh, ce qui est très important, c'est de, de voir si le gameplay vous plaît. C'est-à-dire que ben, c'est très stressant quand même de jouer des cas. Mais c'est aussi un plaisir, c'est-à-dire qu'en en fait, au début, ça peut être très frustrant parce que comme je l'ai dit avant, il bah, y a des moments où vous allez prendre des one-shots mais euh, c'est aussi ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait vous avez compris pourquoi vous vous êtes fait one-shot et ce que vous aurez pu faire de plus ou de mieux, bah, le décassant devient vraiment un plaisir à jouer mmh. et euh, on s'y attache. C'est-à-dire que bah, moi, en, en début d'extension, en plus 12, bah, je n'arrivais pas à tanker des packs tout simplement et je me prenais des one-shots littéralement. Ça me frustrait, ça m'énervait. Mais à chaque fois, j'y retournais et j'utilisais je, je mieux mes CD DEF. Je communiquais plus avec mon healer. Et euh, bah, à force, bah, ça a fait la différence. Maintenant, je suis en plus 18 et je m'en sors beaucoup mieux. Il euh, faut juste bien gérer sa puissance unique ses runes. Et il faut surtout pas rester sur une frustration. Il faut, faut y retourner et on fait mieux. Et au fur et à mesure, vous allez kiffer le décassant, quoi. Ouais, d'accord. C'est super important cette mentalité de Dyan retry". C'est genre, c'est pas grave, ok, on y retourne. Allez, c'est parti. Je, je vois, je vois. Là, ah, là direct, en... si je vais mettre la fortitude, fortitude directe. tant pis, euh, tu vois, genre. C'est ça, parce qu'en en décassant, enfin, euh, il faut. C'est vraiment le, un des seuls temps où ça peut vous arriver d'un coup. Et je pense que c'est un des seuls temps où vous pouvez avoir cette frustration, réellement, quoi. Euh, donc au début, bah, c'est compliqué, mais euh, plus on apprend et plus on adore en fait. Moi, je suis tellement fier quand je t'aime une haute clé avec mon DK100 qui, qui a du mal à faire des dégâts en AOE, -E, qui a du mal à survivre aussi. Et, euh, bah, ça fait vraiment plaisir quoi, quand on s'attache au gameplay, mine de rien. Car, puis euh, gros HPS aussi. Hein. Gros HPS, oui. Hein. Quand, quand tu finis à 1-4 plus overall que ton healer sur l'instance, ben... Bah, tu sais que t'as fait ton travail, quoi. Bah ouais, mine de rien, tu, sais, tu finis à moitié de TPS, tu finis devant le healer, t'as pas mal, <rire> carrément, ça. Carrément, carrément. Ouais. Bah, merci beaucoup à toi, ça pour euh, toutes tes explications et tous ces détails de toi qui, qui a pensé ton décal. <rire> bah, merci à toi. Donc, toi qui regarde la vidéo, hésite pas à dire si t'as des questions, si t'as des petits retours, des petits trucs et qu'est-ce que t'en as pensé. Si t'as kiffé, hésite pas à le dire en commentaire. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.